Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ pour vous remercier des 400 abonnés enfin eu grâce à vous. Depuis le temps que j'attendais ces 400 abonnés, ça faisait des mois et des mois, je les avais pas eu. Je verrai ce que je ferai au 500 si jamais vous voulez que je fasse un truc, euh, vous me donnez des idées et je verrai peut-être pas que des FAQ à chaque fois. À part si vous avez des questions, bien sûr, je les prends et je les, je les répondrai. Et... Je me les répondrai, c'est très français ça. Oui, je sais, moi la France, ça fait de... Euh, sur ce, bah, dans cette FAQ, il y aura une personne qui va me poser des questions. Yo voilà, Vous avez peut-être trop connu sa voix. Je pense pas, je suis, je suis inconnu. <rire> vous le direz euh, bah, dans les commentaires si vous savez, vous mettez hashtag et son prénom. Et celui qui trouve, je fais un petit verre en vépal. <rire> Oulala, là là, là, ça fait un centimes. <rire> Quoi Hein T'as dit que je vais faire combien Un centime. Non, je fais un connard. 10 centimes. Dix centimes. <rire> Dix centimes. Je voulais aussi vous mettre une petite pub en mode n'hésitez euh, pas à aller sur mon uTip. Très important d'aller sur mon utip. Euh, parce que grâce à vous, j'ai pu euh, obtenir 10 10€ dans mon solde au bout de 3 mois. 3 mois c'est quand même pas mal, c'est beaucoup quand même. C'est ça, euh, 3 mois, 10 euros c'est bien pas mal. Mais plus on est, mieux je récolte et mieux c'est. Et en plus. Vous savez quoi C'est gratuit, alors allez-y. Et en plus, c'est grâce au 10 euros du type. Tu as pu quand même t'acheter des micro-cravates qui vont voilà. pas tarder d'arriver. Exactement, en février aussi, c'est ce que je voulais dire. Merci à toi la personne qui est derrière la caméra. Je, dès le mois de février, si je me trompe pas, il y aura un petit peu de matériel, les micro-cravates. Vous pourrez mieux m'entendre, nous entendre avec les personnes avec qui je serai dans les vidéos. Et ça sera mieux pour vos oreilles. Sur ce, on passe aux questions As-tu de nouveaux projets pour la chaîne Alors, euh, des nouveaux projets, euh, oui et non. J'ai commencé les lives sur PS4 qui sont les vendredis soirs et les samedis soirs si tout va bien bien sûr. De toute façon, vous êtes prévus sur Discord si j'ai un imprévu. Euh, pendant les vacances, il y a pratiquement tous les, tous les soirs quand je peux. maintenir bah, peut-être essayer d'avoir plus de matériel comme là pour les micro-cravates, etc. Euh, après, en tout ce qui est vidéo, euh, pas spécialement parce que je n'ai pas de studio ni rien. J'ai pas de bon PC pour faire tout ce que je veux dessus. Voilà, après ce sera des vidéos comme habituel, des vidéos sur téléphone en jeu, euh, des vidéos téléphone IAL. Et, <rire> <rire> et puis des live Qui fait les miniatures pour tes vidéos et tes lives euh, Cette personne-là, c'est Puissant Nono, hashtag uh, Zactix. si je me trompe pas, oui, non, c'est ça, si j'ai <rire> Et qui m'aident beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur ça, même sur des idées de vidéos, des questions, des trucs comme ça. Ils m'aident énormément. Euh, voilà. Merci, Nono. Voilà, merci à toi. Quel est ton plus grand rêve Mon plus grand rêve, on va dire de rencontrer des youtubeurs, d'avoir un studio chez eux. <rire> euh, comme pour aller exemple à la Redbox, ou euh, je crois qu'il y a un truc à Paris, c'est la web média. T'en as aussi une à Bordeaux Ah ouais Oui. Je ne pas. Moi non plus, je l'ai appris il y a quelques mois seulement. Ah, d'accord. Moi bon, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, bah mince alors. À Paris, t'as la YouTube Space, je crois aussi. Peut-être. Je sais pas du tout, mais c'est un truc comme ça. Euh, plus grand rêve, euh, Nager avec des dauphins, enfin euh, voilà. Il marquait ton t'es. Pas euh, grave, j'en ai Ok. Qui fait le montage de tes vidéos Alors, à l'époque, c'était moi-même. Après, il y a eu différentes <rire> personnes qui ont été citées dans les vidéos auxquelles ils ont fait les montages. Et en ce moment auquel vous regardez la vidéo, c'est Nervas, un super abonné qui s'est proposé comme ça, du jour au lendemain, en mode « T'as dit que je te passe tes montages ?» Merci, ben Nervas ben, !« oui. voilà. Merci à toi !» Quel est ton meilleur pote sur YouTube Alors, je ai pas de pote sur YouTube Non, quel est ton meilleur pote C'est <rire> pote Alors, dans la vraie vie, je n'ai pas de meilleur pote, il n'y a que des potes gentils, etc. Mais je n'ai pas de meilleur meilleur pote parce que je ne pas demandé si, exemple, machin, tu voulais être mon meilleur pote. Mais euh, voilà, sur ce, on passe à la suite. Qui fait ça de nos jours Que penses-tu d'une chaîne de live Alors, une chaîne de live, je n'avais pensé à un moment donné quand je faisais un live. Mais en réfléchissant, vu le peu d'abonnés que j'ai, ça ne sert strictement à rien que je fasse une chaîne de live. Si j'exemple 10 millions d'abonnés comme Squeezie, lui il a fait une seconde chaîne gaming, là d'accord parce qu'il a assez d'abonnés, il peut faire vidéo d'un côté, live de l'autre, comme il veut, mais pour moi actuellement 400 abonnés c'est rien, ça ne va pas amener des abonnés, oui Mais aussi du coup ce serait con de faire une deuxième chaîne YouTube que pour les lives, autant faire une chaîne Twitch non C'est ça, si je fais que des lives bien sûr ce sera peut-être plus sur Twitch, mais c'est à voir Qui est le meilleur modo <rire> Il n'y a pas de meilleur modo. Et le modo du mois, là je veux le, la petite certification pour le meilleur modo du mois. Il n'y a pas de meilleur modo du mois, les seules personnes qui ont été là très très souvent, ça a été euh, puissant Mono. Après quand j'ai mis récemment, il y a eu Gotagix. Euh, Gota Gota Gix. je ne sais pas comment ça se dit, désolé à toi, vraiment désolé. Mais je vais t'appeler Gotha, tu te reconnaîtras. Euh, il y a eu un mail aussi à un moment donné qui venait sur mes lives, euh, voilà. Mais bon là c'est pas dit dans l'ordre, hein. c'est dit un peu aléatoirement, euh, mais euh, voilà. Après il y a un petit peu Alien, mais il vient très très très rarement, dommage à lui. Enfin après il a sa vie, hein, mais euh, voilà. C'est quoi le métier que tu veux exercer plus tard euh, Alors de base c'était dans la menuiserie, mais maintenant ça a un peu changé, parce que le nom de la menuiserie a évolué. Et maintenant, c'est encore plus galère et j'essaye de trouver d'autres métiers. Et en attendant, j'ai un petit métier le matin et puis l'après-midi, on verra ça plus tard. pas Enfin, on va à moitié! Sinon, c'est à voir au fur et à mesure. Peux-tu attraper le respect? Respect, est-ce que tu es là? Attends! Non, j'arrive pas à l'attraper parce que là, ça me fait. Tiens, l'envoie! Ah, c'est lui qui m'a tapé par contre, ça se fait pas. Est-ce <rire> que le monteur il pourra faire le respect qui t'arrive dans la gueule A lui de voir. Euh... Le respect ça ne s'attrape pas, on l'a, on l'obtient, on, on se fait respecter quoi, c'est ce que je voulais dire. Mais euh, les gens vont te respecter et voilà. Tu l'attrapes pas comme ça quoi, tu l'attrapes avec tes deux mains en mode là. <rire> Allez, le monteur, deuxième <rire> respect. Quel est ton jeu vidéo préféré Je n'ai pas de préférence, mais sur ceux que je joue, exemple, il y a FIFA, les jeux Mario, euh, comme Mario, je vais dire Mario Bros, mais ça c'est sur DS. Euh, il y avait Mario Kart, aussi sur Switch aussi. Sur Wii. Sur J'ai dit sur Wii. Ah d'accord, c'est pas une vraie. Quoi, pas grave. Euh, les jeux préférés... Enfin, de en toute façon, fait, tant que c'est moi, c'est pas de la guerre. Tant que c'est pas le truc avec des armes et tout, et de la guerre, moi ça me va. Mais... Euh, bon... Qu'est-ce que tu aimes comme loisir ou activité Bah le foot, voilà. C'est tout <rire> ah, bah après, après, je sais pas si ça peut compter euh, le ah, montage, les vidéo. vidéos et tout trucs comme ça. Je sais pas si ça peut compter comme un... Oui, ça peut compter comme un loisier, un même, loisier, euh... froid. Ouais, ça peut compter aussi, hein. Euh, faire des vidéos, etc. Tout ce qui est dans l'audiovisuel. Euh, tout ça, euh, moi j'aime. Mais pourquoi pas en faire ton métier Bah ça peut le devenir si j'ai assez d'abonnés. Ça peut le devenir, c'est pour ça que je compte sur vous. Oui. Allez, allez, go vous abonner à la chaîne. Un duo avec une autre chaîne Oui, bien sûr. C'est actuellement déjà fait en place. Nous faisons très peu de vidéos. J'essaie de vous en poster une fois par mois, voire deux fois par mois actuellement. La chaîne s'appelle Les Ça sera marqué. Je sais pas où dans le cadrement. Je pense que ça va flotter un petit peu partout, je pense. <rire> C'est comme le logo DVD sur les anciens des lecteurs DVD qui s'est boum. Bou, ah oui, les trucs qui bougent dans tous oui. les sens, je vois. Euh, et puis façon normalement dans la description il y a déjà le lien si je me trompe pas euh, Et puis j'en parle déjà sur mon Discord, il y a déjà quelques gens qui sont déjà abonnés Nous sommes 18 abonnés sur la chaîne les Je suis six... abonné Parfait, alors là c'est parfait <rire> Si vous dites temps. tout ça sur les 400 abonnés, je vous aime Bon après le contenu est différent par rapport au mien parce que moi c'est en plus du gaming Alors sur les six c'est plus on va dire girly des trop filles, fashion. challenge, euh, tout ce qui, bon, de notre tête, euh, voilà. Trop fashion, <rire> trop fashion. Une rencontre abonnée de prévu Actuellement non, mais ça peut se faire au fur et à mesure qu'on monte avec les abonnés. Euh, Exemple dans les euh, BGF. Boarding Festival. Euh, après, si j'arrive un jour à monter à Paris, quand il y a leur... by Games Week euh, C'est bien, il complète mes mots. <rire> il pose des questions, mais il complète mes mots. Best of the Dad. <rire> C'est ça. Et les... Bonjour. Et les... Euh... les... Animation. Même médias, si j'aime pas trop, je suis pas trop fan. C'est pas vraiment euh... en contre ça Voilà, c'est plus BGF. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir, mais. Moi, ouais, euh... je dis oh, aux ça, 500 ça monnaie, tu fais une rencontre à ce à que, que... J'étais en train de y penser en mode. Ouais, mais ça, ça peut a... se faire aussi. Ça à abonnés, euh... tu fais une rencontre-bonnet sur Bordeaux. C'est ça. Mais il y a pas beaucoup de gens à Bordeaux, mais c'est à force. Euh... Plus on est, plus il y aura et plus on se verra. bah Sinon, <rire> tu vois, sur Bepal, tu crées une cagnotte. Tu fais pour... pour que je monte à Paris. Tu vois, c'est genre Ouais, mais bon, voilà. C'est à voir. En soi, le prix du billet sur Paris, c'est quoi 30 euros, donc il faut 60 euros pour l'aller-retour. C'est que 30 euros. Ouais. Pour moi, les voyages, c'est hyper cher. Attends, je vais te dire ça. Ah merde, j'ai pas mon téléphone. <rire> Mais en gros, je te montrerai après sur la BSNZF. C'est 30 euros. Eh ben, faut que je ça. Bon, bah, s'il y a une cagnotte, sera en description. Si jamais il y a, ouais, je le ferai. Mais ouais, on verra. Comment tu fais tes modérateurs euh, YouTube tu, ben, tu les recrutes euh, comment en fait Et surtout, c'est ouvert actuellement ou pas la recrutement Alors, euh, quand je lance des lives, euh, quand des lives bah, je vois votre activité. Si jamais vous voulez être modo, bah, il faut qu'au moins dans le mois, dans les deux mois qui suivent, que vous soyez énormément actifs. Ça veut dire être là. C'est un message pour moi, je crois. Lives. <rire> Pour ceux qui sont concernés, enfin voilà, vous vous reconnaîtrez. Mais pour ceux qui veulent être mono enfin voilà, il faut être actif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à tous les lives que je lance. En tout cas, en ce moment, bah, j'en lance plus qu'avant, que j'avais arrêté le live puis je les reprends. ça fait que vous êtes un peu perdu. Et voilà, il y a une, voilà, ça fait la vague. <rire> et euh, pour les recrutements ouverts ou pas, euh, oui et non, ça dépend de, du nombre qu'on est sur les lives. Si on est trois, ça sert à rien d'avoir 50 000 euh, euh, modérateurs. Alors que si on est une centaine sur les lives, oui il faut beaucoup plus de, de modérateurs. C'est avoir au nombre de, de gens qu'il y a dessus, c'est de juste faire notre mouvement. Ça se voit quasiment pas sur la cam. je sais pas. C'était la dernière question. Bah Sur ce, j'espère que cette FAQ vous aura plu, j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais, avec la joie que je pouvais, et essayer de rendre ça plus fun. Arrête de bouger cette caméra Mais je ne la bouge pas, c'est juste ton sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tu t'es fait à droite. Merde putain. C'est plus. C'est trop près. C'est trop près. Et... Hey.